On atterrit tous les, tous les deux, là dans l'angle, dans, le, dans exact, tu, tu vois mon ping où il ouais, est ouais, je vois. En gros on se met bien sur la bordure, la bordure de ouf, comme ça on essaie de, de choper ce qui arrivent et tout. Ouais. Et si on chope rien, tu sais il y a une porte juste en bas de nous. On oui. rentre à la porte, on sort dans la petite pièce, il y a toujours une arme ici, on prend les armes et on commence à tout laver à tout ah, laver ensemble. Tenter, okay Alexis, tu de, ouais. de nous accompagner Poulet. Bon. Et, euh, va, et le flingue est surpuissant Alexis, chose que tu dois savoir d'accord ah putain bah je vais commencer de là la... Je crois qu'il est très fort hein. Allez go Allez ah, euh, c'est parti Le flingue est vraiment fort on est bien. Allez go on est parti Première vraie game C'est bon Notre objectif principal, toutes les cibles. Nice l'arrière vas-y mets toi bien Vas-y on joue ensemble il faut juste une arme légère moi et je suis avec toi Oh putain tu un peu trop bon oh. Bon je peux fight hein Moi aussi Allez go Je suis okay. voyé une sacoche ah, okay. Bien joué ça, je me plaque Je me plaque aussi Il nous a vraiment enlevé 4 plaques Il nous a mis nulle, là Toi aussi Ah c'était le shotgun c'est pour ça et viens l'arrière on déroule Derrière, ah, est pas un... oh, il Désolé. Il est ici, euh, Alexis. Je peux pas ping. Oh lance-grenade. Attends, je mets mes safe. Non, Alexis, il faut, faut, faut que tu l'aides et, et la raise. Vas-y, c'est bon. Ça va arriver dans tous les sens. Ah non. Tu peux pas me rese Si. Mais ça, vous, ça prenait ça le. Ça bugait. Merci. Ça a looté partout déjà l'équipe hein Il est encore au en même endroit le mec hein Ok Il bouge Allez. pas de son endroit là À mon ping exact Y'a un mec dans mon bat En haut J'ai plus de balles Faut faire des kills A J'ai mis un ton... J'en ai pris, j'en ai j pas pris pas, un Je suis okay. ah, pas, je peux pas encore mal mais... Ennemi. Je les knock no Alexis GG ça les gars Passe ton argent, passez tous votre argent par terre non. Vite Posez peut parler, Tu gères Alexis pour quelqu'un qui a jamais joué c'est cool Allez go ouais, ça c'est pas facile en plus Ouais t'inquiète mon pote ES si vous voyez une sacoche dites moi ouais, pareil Là sacoche non. ici te Non t'avais tout l'argent Ouais, je sais, mais il y en a un dans mon bac. Hein. Survol, je oh, ok. <rire> bon. Ok, il y en a là. là. Okay. Non, mais je fais. Oh là, ils sont oh, à oh, oh. Je crois que j'ai à aller faire une blague en hein, vrai. Ouais. Attends. Il pêche pas Il commence à pêcher vers le shop, fais gaffe. Il pêche, il pêche, il est au shop. Il arrive. Nice, il se focus sur chaud là. Vas-y vas-y. Ouais t'as un monstre. Ne vous inquiétez pas, c'est ma compète. Je serai avec vous à 200% tout le long. Tu les as tous dans Tout le monde est mort. GG chaud. Désolé, je me suis fait défoncer là. T'inquiète l'arrière, t'es une monstre, tu vas y arriver. Bah, ils avaient, ils avaient On y va ils avaient pas de euh, on y va pas, on y va, on y va. Allez go, on saute là. J'en ai déjà, déjà ping une, ça coche. Allez, venez l'équipe, on se dépêche. Euh... Alexis, tu feras une ouais. halte, tu, tu choperas la cible, d'accord okay. J'ai pingé. Ça ressemble à un Tokiwoki maintenant. Ok. Je sais même pas si mon arme elle est forte ou ouais. elle tu... J'ai un lance dans la porte. Tu fais des... GG euh, ça, Ouais un... mais il a pris un kill. T'as de quoi acheter un drone direct, à ça. Ouais, je sais. Toi tu fais une halt, juste tu prends ce truc qui ressemble au Toki frérot. Ah ouais, je vais tout de suite. La zone de sécurité. Je fais quoi, je vais où Hydro comme tu le sens, Ress. Attends euh, fait... ah, il est sur toi, chaud. Mmh. What Pas compris. Viens à l'arrière. La prime, il est sur toi. Vas-y, je mets un drone. Il est en haut Le petit drone, il ferait mmh. plaisir, là. Elles sont comme je... tard, elles qu qu qu qu qu Je qu'ils sont plusieurs ou pas Je sais pas du tout. Où. Il y aura bien. Est tout seul. Allez. J'ai pas assez de balles pour le fight. ça pue. L'arrière Tu peux conduire Vas-y. T'es prête 3. Ouais, 2. 1. Sublime là il est de côté du pont. Il est de côté du pont qui arrive. Il faut qu on les joue, ils sont snipe, snipe, ouais. snipe. Y'a encore un drone ou pas du tout Il a pris cher, il a pris cher le premier. Bam, bam, bam. Deux cracks. Juste deux cracks. Moi, je On suis en train sur de passer de l'autre côté Il y a une autre station. La ah, station il est crack. Ah, encore un dans, ah, infini. Vous avez vu les potes J'ai plus de balles, il y a station, ouais. station. Station sur toi il est là. J'ai fini. Ok, bien joué. j'ai l'équipe. Je vais. J ai, j ai, j ai T'as trouvé quoi Alex J'ai un, un drone les gars, je ah, J'ai euh, un drone les gars, je le pose. T'inquiète, l'arrière, soit un y peu plus, La prochaine fois, fois, fois. soit un tout petit peu plus patient pour le drone. On faisait une clear ah ouais la zone à l'instant et il y avait rien autour de nous. T'inquiète, soit pas stressé. Je vais direction le gland pour le sécuriser, si vous voulez vos armes. Je y a des mecs ici. Il faut sécuriser cette merde les gars. Faut qu'on ait nos armes. Non, Vasca. Là Alexis, on va prendre du camion. Ouais, parce que, par contre, les gars, je toujours pas trois plaques. Je veux comme quand bah, qu a, qu on, on a, a une sacoche, parce que là tu peux pas tu peux pas Alexis ah, actuellement. Là. Il faut que tu ramasses, il faut que tu ramasses une sacoche. Et cette sacoche, il faut juste en ramener, en ramasser une seule, OK frérot Et c'est marqué sacoche ou c'est marqué ça, ça ressemble vraiment à une sacoche. Parce que là j'ai sac. Pas Faut hein. hein, que je ouais. prenne euh, un premier euh, oui, tu vois pas, je t'ai mis l'argent, tu J'en mets un, j'en mets un, j'en mets un, un l'équipe. Me Vas-y, attends euh, Alexis. Euh... Ah, ok, on y va que. Ok. Euh, allez, non, rien, as des... on est, on est, on est as obligé des... de se séparer. Euh, ouais. Roquettes, t'as des roquettes Non, j'ai pas, j'ai pas. Euh, j regardé, là. Non, je suis mort par les bottes Ils sont trop forts. Hein. Je vais aller prendre 2 kilos Goulag. Gardez un peu d'argent pour moi au cas où. Génial les bots Activision. Il sait que je suis là en fait. Génial. Ils sont dans, dans le bat ou pas Ils sont où cas Non non ils sont en bas dans, le, dans la, la tranchée. Enfin juste okay. dans le désert. Vu que c'est le moment qu'ils est regardent, est-ce que c'est est le, -ce que c est c est le, le moment ça de ça dire va. tout ce qui va pas les gars pas gaffe. Nice bot! Nice bot! Nice! Good job! Un peu informé. J'attends du monde au goulag. Là, USK. Un down? Si a personne au goulag, ça craint. Nice. Un down. Derrière moi! Lolo, lolo, s'il vous plaît! Non Et On peut le finir Ça va Mugi Oui Wesh Wesh Ça peur Non, les tue pas Juste mets-les au HP, c'est un peu t'inquiète, T'inquiète T'inquiètes Oh les mecs Non, je suis H1 Oh, c'était mieux Tu veux pas que je les tue Non, juste mets-les au HP Mais viens m'aider, gros. arrête de te cacher Ok, ok Euh... Tiens, je te c'est bon. Vous avez buté, c'est bon Merci poulet, t'as été super, merci beaucoup Miguel. Oh, me un... je, je un... L'équipe je, peux... je peux venir où Euh. Va là où est un... Alexis. Il y a des mecs qui sont morts. Il en reste un normalement. Attends, je Yes, je Viens à l'arrière, super, super, t'as tourné-y, là. mais c'est bon le PC qui bug là. Je peux reprendre mes armes ou pas euh, SK Ok elle ouais, est où ton équipe justement, il va rester plus qu'un Euh, tu je veux la tu tuer vraiment, je Attends bouge pas Je l'entends parler le mec, il dit bouge pas euh, Attends, tiens, Je suis tiens, en train te... de camper te... les armes hein. Tiens, t'en as en un, envie un envie, là Ouais mais je peux pas avoir tes chaud? Est-ce que tu jouais avec USK là Oui, mais tombe avec nous là Ok, ouais. Tombe avec nous, suis-moi, suis-moi J'ai moi, un moment, il croit suis-moi, suis-moi. Il, il arrive, vas-y, Vas-y, fumez-le. Ah ouais bah super Merci Mogui. La zone de sécurité est loin. Ouais, un oui, prince, Star, je l'interroge. Mais... Oh, je me tue, on m'a ouais, une base ouais. ou pas les gars Tiens, Mais t'es à côté euh, à l'arrière, pourquoi tu veux te suicider de J'ai une frappe, j'ai une frappe, je suis mort, je me tue. Ah mais là, on peut pas raise ou quoi, c'est nous. Non, je, peux je, pas, suis... je peux pas C'est de l'argent, ouais, moi, c est... C est de... je. suis désolé. Où est-ce qu'il y a une sacoche 3 plaques hein Je, je, je pas te passe pas. l'argent. Hein, T'inquiète, l'arrière. Où est-ce qu'ils sont morts, s'il vous plaît Bah, Comme utile, genre je viens de revenir du goulag, aidez-moi, genre, dites-moi où est-ce qu'il y a un sachet. Merci, Wes. de ceux qui me visent. a des, des teams ultra chiants eu, à jouer qui ne pas qu'attendre. Hein. Où ça, euh, Dans le désert, là où j'avais ping, euh, par là, là. Enfin, ici même. Ils sont pas loin, ils nous snipent. Ouais, est -ce est que, que, où est-ce qu'il y a un shop où vous avez pas chopé de drone, ES C'est le double Je vais euh... nulle par. Ah, peut-être celui-là, celui derrière. J'y vais. Il y en a ah. deux qui sont... Si je on a une frappe sur nous. Ça nous joue. Euh, en fait, ils veulent nous jouer, mais ils avancent jamais. Genre. Je pense qu'ils font. Non, ils qu on va se voir conseiller. ailleurs. Hein. Ouais, J'aurais dû aller avec toi, Chou. Là, ils nous pêchent maintenant contre Bar. Ils sont où Et Ils arrivent, ils arrivent. C'est mon grand, j'ai payé. Aïe, aïe, aïe, bâtard Putain! Il est lourd, il est lourd le mec sur. Ouais, euh... yes, dis-moi quand t'as besoin d'un drone. Ouais, mets un drone, maintenant. Derrière. Euh... Sans toi, derrière, à ta à gauche. Ouais, drone Ça arrive encore, ça arrive encore. qu'il oh, passe. Okay. Yes. J'envoie une zone. Blue chill hein, y'a pas besoin de, de paniquer sur les communs Ouais ouais, de ouf Allez go euh, Ceux qui sont ready, montez avec moi pour les fights Vas-y oui. Allez fast, fast Ah mais je peux pas aller plus vite Allez go <rire> Tu peux pas te mettre full plaque Alexis Y'a du monde dans cette maison, du monde dans cette maison, celle okay, qui est pigée. Que... Je mets une frappe à l'intérieur. Je... Régalez-vous, allez vous régaler. Tranquillement, personne ne meurt. Un à terre. Je mets de la nade à la fenêtre. Je mets de la nade à la fenêtre, la à la fenêtre. ça va faire péter les cléments aussi. Il y deux non Non, il faut pas mourir. Ah, désolé. Bon Attendez-vous, parlez-vous! J'en ai besoin de ces 4000 balles! Bah, je sais, mais je pas fait exprès de mourir! <rire> non, mais je sais bien, je sais bien! Faut faire attention! Il y avait deux teams en fait dans le bat! Quoi? Euh, bouger ah, je te avec Chaud euh, euh... Alexis, moi je vais, reste à droite. je vais reste à droite! Frère, je pense je que c'est. Je vais faire la route! Je pense qu'on doit partir au sud! Je suis ouais, pas certain, je, je suis ma... pas. La voiture! Je suis ouais. pas certain de ce que je suis en train de dire, mais je pense que le sud est ES, tu penses que tu peux choper ça ou c'est ghetto euh, Je vais essayer. Vas-y mon frère, allez go. Ça c'est l'avion des drops euh, qu'on est qu en train d'attendre. d'entendre. Cours, cours avec moi Alex. Ah ouais, ça veut dire que le les drops que tu... on peut plus euh, Là, on peut les, les acheter. Non, on peut plus les acheter frère, c'est fini. Allez, tiens, Je suis lourd frérot, je suis obèse Je, je vais te prendre une arme ah, Alexis qui est, une... Qui, est, qui, est, qui est méta d'accord Ok, Bah après j'ai une cast off euh, sur moi euh, que sur... j'ai prise Mais prends ta cast -off pour le corps à corps, je te file ton arme de distance Ok frérot okay. Nice SK, merci Merci pour la raison oh. elle, est par, elle est par terre l'arme, c'est l'arme en or Ok Ok ok ok, envoie ton argent s'il te plaît. T'as zéro Moi oh, je t'ai donné 500 là Oh t'es la boss. merci euh, Alors attends, attends attendez, attendez ah je... ESK il va vers la cible Allez vers la cible avec ESK, c'est rien qu'on traîne ouais. tous au même endroit ah, Tiens tiens, j'ai mets... 1000 Ah oh, bah tant pis Vas-y on va vers... Euh... Non il, il me fallait juste 4000 pour acheter okay, okay. Euh, Pour acheter, t'inquiète euh... En fait regarde l'arrière, il y a deux zones il y a de, je pense que c'est une des, des dernières teams qu'on a ici de ce côté Donc on la lave et après vite il faut aller vers l'autre zone C'est une course au kill avant la zone 4 okay, Donc, okay. Av Avant la zone 4 on se dépêche, on prend tous les il risques a possibles drone, euh... Il y Mais va, ouais, il y va je chaud. Mais non je, y a, je peux pas, y a, on, on peut pas les acheter ici y a... Vous avez déjà fait ici non euh, Je crois qu'il y en a un qui a été fait celui-là ouais. ouais Et l'autre j'ai déjà essayé, c'est pas bon Je vais prendre la voiture, je vais y aller c'est vrai, ouais. y a quelque chose ici! Allez, go! C'est toi j'ai C'est toi la frappe? Ouais, c'est moi la frappe. ES, je, je bombarde comme un taré sur un shop dans le gaz. Je sais pas si je vais pouvoir acheter s'il est dans le gaz. Il a mis deux à terre, deux à terre, deux à terre, dans la voiture. Bien joué, bien joué. Si vous avez bien remetté une frappe, si vous pouvez si remettre les frappe Je suis pas avec vous, je suis allé faire le travail du shop euh, du shop. Faut pas les finir, je suis trop loin. J'essaye de pocher. Ah, je ah ouais ouais. Ils vont me voir chier, ils sont dans la merde. Ils ont juste des smokes. Je vois rien avec le, le ping du shop, enfin du de la voiture. Je vois pas les mecs. Tire, tirez, tirez quand même. Si vous pouvez les Ils, déjà, sont, là, ils euh... sont là, ils sont là, ils sont là. J'ai pas assez de balles en fait pour euh, me permettre de tirer euh. Touché Je les ai tous crack Mais ils vont me pêcher hein Para. Touché On t'a terre Nice Bien joué l'équipe On va la terre, de terre encore Super ah, Sur ma gauche, derrière le caillou Derrière le caillou J'ai plus maintenant. Aucune... Je vous mets le drone pour vous aider On m'attaque hein Je suis mal, je suis mal, j'ai pas de balles les gars Faut, faut les pêches là é Bah écoutez, je, vais te... je donne tout avec vous je donne... je donne tout avec vous Ouais limite tu prends des uns là, ils sont dead hein T'inquiète je suis là Ok. suis touché mort Moins heures Allongé là Allongé, j'ai pas de balles les gars euh, GG Allez monté, monté, vite Non non non, attends, je dois me chier Ah il faut vraiment que je me trouve du loot là La zone de sécurité est loin ah, peux de peux Il y a un, un, un loot derrière ça Il faut partir vite Ouais On, perd, bon. notre, on perd notre drone Bah j'ai y sur moi Allez-y Allez go go go On est parti, on est parti T'as le Hummer ES, c'est pour ça Oui mais bon. L'Aria 4700, ok, génial. Attends, sauf qu'on a acheté là, on a acheté là, on a acheté là, ok, on peut... Désolé, te... excusez-moi, j'étais sur la... <rire> <j 'étais> sur... <rire> ah, ah, en fait, j'avais la map ouverte, gros, Putain... Ok, attends, euh, du coup, les zones vont se rencontrer là-bas... Faut acheter là-bas. Mais ça a forcément déjà été acheté, pas sûr. Ok, on va voir. Vous avez un drone Un... Un, un... Du tout. un masque euh, oh. euh, ouais, je crois j'ai. Moi j'ai pas. Hein. Je suis pas sûr d'ailleurs. Par contre, j'ai que deux plaques, hein, si tu comptes tanker le. Euh... Non. Descendez, descendez l'équipe. Tu veux me passer l'argent l'aria Non bien sûr. Je, je, je le mets à Merci beaucoup, non merci, t'inquiète. Est-ce que t'as des plaques en rave ou pas quelqu'un Ouais bien sûr, moi à l'arrière, tiens, moi, tiens, tiens, tiens Merci beaucoup Quatre plaques, tu vas te régaler On attend, on attend, on va prendre la tiro à droite d'accord Je veux qu'on va être bien là veux veux tuer insupportable Le drone. vous avez l'alerte ou pas J'ai eu zéro alerte Ok c'est plusieurs de d'accord Ok y'a du monde à ma droite ici là Ça tire en haut, non Y'a du monde sur ta droite Y'a full mec sur mon ping hein, c'est vrai. Je allez l'aider Décraser, allez l'aider Allez l'aider okay, J'y vais, j'y vais, j'arrive Alexis si tu veux tu restes non, avec. Mais moi Mais la voiture est. Je, je reste avec toi Induisable. Tu veux les jouer Ouais reste avec moi, c'est en train de tomber le monde. Oh ça, ça, ça, saute, ça saute, chaud, ça arrive vers toi. La voiture, ça va à de... Mets un ping. Euh. Ouais bah attends, je peux plus. Ça te tuer. Je te dis là où il y avait le ping. Ouais, je sais pas s'ils sont jeunes. Ouais, ils sont mais... ouais. chauds, hein, ils doivent être sur toi. T'as une autoresse Ouais, j'ai une autoresse, mais. Ouais, j'en ai un, les okay, une Ok, j'ai une bande de Russes sur moi. finis pas, mon gars. Viens avec moi, Naruto. Surtout, ne te fais pas repérer. Notre force, c'est la discrétion. Là. Ça va tirer, hein. Je sais, je sais, j'en doute. Tu me dis si tu les pushes. Moi là, je suis. Non, en, je en fait je pense pas que je les push sur les toits. Ils m'en mettent pas dessus. NON C'EST QUOI ÇA Je suis désolé Non t'inquiète Bon je bac les Je pas je prends pas de avait... Oh non ouais, c'était le seul avant la thune Bon Il y a une trappe sur moi Et c'était sur le toit Cho euh, Il y en avait un sur le toit où j'étais euh, frérot Et comment tu sais comment on va sur le toit A gauche Vas-y je vais retourner observatory je vais aller avec euh... Vas-y je viens avec toi Ok si ça sert à rien eux, le... ils sont full camp en fait. T'es gaffe Alexis, le gaz arrive. barre toi barre toi Il fait super mal le gaz. Et combien de mecs en haut euh, chaud Il y en avait un sur mon toit que Alexis va se faire. Alexis, vas-y, vas-y saute dessus ma poule. Oui, Alexis, t'es meilleur que lui. Nice. monster mûche. Là tu bouges pas. Attends, temporise frérot. Clique sur son sac et peut-être qu'il aura de l'argent. Il reste que 6 squads, oh là là. Ouais, ça c'est du tout Sur le toit, putain! Dommage Alexis, dommage. On se cas au-dessus de toi, gaffe. What? On va gratter un. Ouais, ça a Il s'est fait tirer dessus par le mec. L'ARIA, ADES pour l'ARIA. Ah ouais, ouais, je regarde de... juste. J'arrive à l'aveugle aussi. Euh. Il a déjà beaucoup avancé. Prends une belle ligne. Elle est au soutien, gros. Vraiment il y a un mec sur le toit. Il y a un mec qui était genre là. Ouais, il me tire dessus. Merci frérot, sublime. Fais gaffe, Oscar. Attends, j'ai pas de lui. Je, je, je vais te mettre les ping. On va faire reculer, reculer. Je, je vous mets je, les, me, met si les pings Comme à l'entraînement. un monstre. Ouais, non, à gauche maintenant. On va être plus devant moi. Là Bien joué, t'es un monstre. L'équipe L'arrière euh, là devant toi, à la tour, à la tour, contact. Bon. Magnifique, Laria, très beau taf. Mort. Là, ici, dans les cailloux, dans les cailloux, c'est pour toi. je Laria Je l'ai vu. Laria, toi, va de l'autre côté, va de l'autre côté, Laria. Et je vois rien. Bien joué. Je continue de faire la garde. Je continue de faire la garde. Je me mets mes J'ai pas de masque alterne j'ai compté un des un des body euh, Moi j'ai plus de balles et tout en vrai je prends trop euh, je vais trop vite en fait C'est pas grave, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Je suis peut-être mort. Non, non. Il est, ça campe sur le, sur le super ouais, bâtiment. C'est qui va être Je vais être sur et la gauche qui stack un peu et après l'autre Viens avec moi. Est-ce que tu viens de gauche aussi. Et là, il faut qu'on se regroupe. Il faut qu'on se regroupe l'équipe. Il faut qu'on joue tous ensemble. Surtout que là on. Lui il faut le tomber, il faut le tomber. Si lui on le tombe pas. Attends, attends, attends. Je viens de lâcher un chargeur de Glock gros, ça va pas servir à grand chose, mais bon. J'ai. wow, J'ai pas. Waouh, ce qu'il m'a mis. Viens à l'arrière, on a besoin de toi. Il faut que. j'ai. Je peux pas sortir de mon bâtiment en fait. Genre vraiment. Si tu peux maintenant que j'ai knock. Non, il garde la ligne sur moi. C'est le mec de gauche j'ai pas le choix. Je les craque. Ouais. Ah, oh, je suis sur leur vue. Ah non, c'est la killcam. Putain. J'ai cru que j'étais sur leur J'ai besoin de sang. J'ai... Euh, je sais pas ce que j'ai fait, chat. J'ai mal... Je sais pas si je leur ai dit d'aller... Euh, Vas-y, on attaque ensemble. Ou si euh, j'ai rien oh, dit du tout. Non, nous, je dans, ma, dans ma tête, je l'avais dit, mais euh, je crois que je l'ai pas dit. J'en sais rien. Genre, laisse le son. Je peux 2 et 4 Oh, y'a des mines partout! Fais gaffe, SK Ah ouais? Ouais, je te jure, y'a des mines partout! Ne sors même pas! Attention, c'est un texte! Tu peux même pas les push! Il m'a collé. Non? Faut que tu meurs. L'équipe? C'est du. attends, attends. C'est du 2. Allez oh bien, bien. T'inquiète, l'arrière, T'inquiète. Mets-toi dans l'angle. Il vous plaît. Ah, y a des mines partout. Je peux me rien. Hein. Oh. Il reste ou je suis morte ah, Pas encore, attends. Ah Il... oh, putain, je meurs pas une mine. Oh, horrible, est-ce t'as trop bien joué Horrible, t'as trop bien joué. Troisième le, place. Le, les scores et tout. Je le montre bien. 15-12-3-9. Allez, pas euh, dommage, allez. bien joué. Allez, allez ah, Hydro, oui. je, vais, je retourne là-bas. On va Hydro, Hydro c'est ça Ouais, allez, Hydro. Vas-y. Okay, okay. okay. on, on va à quel côté d'Hydro Je sais pas, mais ce qu'on est bien, ensemble. s'en Là, là, à l'arrière. Le début. Le okay. début de la ville, ok go. Allez, go. Allez, c'est parti. Allez J'ai eu peur je crois que tu venais pas sur ce ping viens pas J'arrive J'arrive l'arrière derrière, derrière toi l'arrière Derrière toi Deux mecs Pingé Oh j'ai pas trouvé trouver d'armes C'est pas trouvé d'armes C'est pas grave C'est pas grave Tu peux Ils sont deux dans cette maison Ils vont pas mettre 800 ans avant de la faire Magnifique l'arrière, c'est ça, c'est ça, ça l'arrière. Il est toujours à l'escalier, toujours à l'escalier chaud. Merde, encore un, encore un, je crois. Son... Encore un, je crois. Non, hein je crois pas. Si j'entendais, bien joué. Ah oh, tu l'as pas Merde, excuse-moi. J'avais besoin de me soigner. J'avais pas vu, je croyais que t'étais à pupille. Je, je l'avais touché. Laria, je suis quasiment certain que c'est euh, la seule équipe qui avait là. Okay. Donc vite, on crosse de l'autre côté. Bien joué ES, bien joué, bien répondu ça. J'ai les deux. Bien répondu frérot, bien répondu. Il y a des mondes encore sur vous Non, fini. Euh, c'est de l'autre côté, Nord-Ouest. Là, on, on va attaquer le Nord-Ouest. Tellement des mamies sur ce jeu sérieux, tellement lent. C'est frustrant, hein, Laria. Oh, Surtout que là quand de... t'es pressé et tout, t as, t as... T as... moi j'ai envie d'exploser mon clavier là qu'il avance pas le perso. Ah bah pareil. Eh, bon, pareil. Ah ça pique, j'ai pas tiré hein. J'ai pas, pas tiré non plus, j'attendais de voir. Il est dans le bat hein. d'accord. On le soit, attends. Je monte sur le direct sur le balcon. Il a sauté, il a sauté, il a sauté là, sauté. Derrière, derrière nous. Il, il appelle c'est pote hein, non Je re Allez on avance Putain personne dans ce endroit de merde Ah y'a une frappe Ça a été lancé de quelque part ça ouais c'est toi là la... L'ascenseur ouais, ouais je vois rien non, Ecoutez, écoutez écoutez je est vois toi rien ascenseur es ouais je vois ascenseur je sais so, où il y a une frappe qui a pété derrière nous hein. regarde à la je station prendre... je vais prendre le quad tu peux venir avec toi ou pas oui derrière on part on on part chasser euh, es A toutes ouais pas de voiture pour La forteresse à côté de nous, hein, de l'autre côté. Allez, Alexis, sécurise la forteresse. Ça nous aiderait de ouf. Alors, fais gaffe, les bots sont super forts. Et je rigole, et vraiment, je rigole même pas. Ils chope Ils là, l'arrière Oh putain Vas-y okay, à pied, à l'arrière, ouais. voilà. oh ouais. je fais la, la, la paix un peu pour toi Je fais genre je m'éloigne, ils vont te dire, oh c'était lui, il y a moyen que t'aies un kill facile Ok je, je vois J'ai fait exprès de bien m'éloigner pour bait Une vitre à péter Ok, okay ils vont être sur moins 2 à gogo Ah ouais Ils sont plus je... minimum Ai un 24, il est crack l'arrière oh. Il est un PV J'arrive pas à le sont... Vous avez de l'argent maintenant Ne remerciez pas C'est toi là ça Allo Attends il en a ah. un sur moi il est un PV encore putain c'est une dinguerie ce jeu Si t'as besoin, de besoin de tu me dis hein, l'arrière, surtout. J'ai plus de balles. D'accord, euh, viens ouais, vers moi. T'as un chargeur <t entier <t ici. Attends, je me pose deux secondes. La <'es couche. t 'es> viens, aide-moi à tuer celui-là aussi l'arrière. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Oh Comment ils font mal comment Ils sont tous sur moi en fait. Après, il m'a encore envie ce. Non, j'en ai buté une, c'est un, un nouveau okay. contrat que j'ai pris. Il court, il court l'arrière, ça s'enfuit, ça s'enfuit. Faut qu'on aille sur le truc là. Fais gaffe, il donne le coup je comprends pas. Aïe aïe aïe aïe aïe! Des fois team hein! Je sais pas si c'est un team mais. Il, il court il, comme... il recule! Vas-y, viens sur moi, Gernon Zine! C'est bon, l'arrière! J'ai des armes de ce gag, sur le toit, fais gaffe aux snipers! T'en fais pas pour moi! Vous, vous, avez, vous, avez, assez, vous avez assez pour. Euh... T'as des plaques pour moi Il y a des mecs qui arrivent vite tu les... euh... Si t'as des mecs, tu... donne les moi vite ils... Est-ce que l'arrière tu sais comment est-ce qu'on monte là-haut Ok tu ah, les vois là, les pignes oui, ping C'est là où je suis D'accord Oh que dalle, j'en sais rien Il peut avoir une échelle hein. Tiens la ligne Y'a l'échelle sur moi Je le tente hein Bien là, sûr l'arrière, bien sûr tente-le Très bonne initiative S'il est allongé je suis mort. hein Je suis là l'arrière Ah ok bien joué je savais pas que t'étais monté. Oh. Sniper encore, non Non, c'est moi là. Ah. Encore des mecs juste à côté. Prends le quad à droite, s'il te plaît. Ah Ok. Tu veux pas que je te it. donne mes sous Non, mais j'ai une boîte de plaques, attends, j'ai une boîte de plaques, j'avais pas vu. Il y a tellement de mecs sur nous après. Bah on arrive avec le avion sur nous. T'inquiète. Il va pas Il est moins loin. loin hein. colle moi Alexia, c'est des trucs. ramène moi le quad, vite, vite, le vite. Il qu'il y a des infos. Vas-y. Vas je, je suis pas une pilote hein, je suis bon. Sweep. Sweep de place. Allez go, on est parti, on est parti l'arrière Derrière t'as vu un mec un Ouais je, je, je vais t'amener partout Laria, on va les détruire tous les deux, d'accord Je détruis lui là. Détruis-le. Détruis-le, allez. Bien joué Laria. T'es ouais. malade, mais bon. Je, je, je, attends, je prends trop cher. T'inquiète, je fais la pas, fait pas fait je fais la pas, je fais la part. Tu, ça, tu me dis quand tu prends le, quand tu, tu prends le relais. Euh, de... Ils m'ont crevé un pneu ces fils de pute. Putain mmh. de merde. Ah, on peut pas je T'inquiète t'inquiète c'est giga open. il est mort ce quad. On va aller on va se dans les faire. 40, comment 40, pensé, go, comment go. ça avance Moi c'est moi. T'en moi reste en appui solide, je vais faire le tra je vais faire le travail de flank l'arrière, t'inquiète. Ils sont deux sur ma droite. En vrai, je mets une smoke, je crois que je vais les push ensemble. Vas-y, aide-moi l'arrière, aide-moi. Je push. Je push sur la droite. C'est pas grave l'arrière, c'est pas grave. C'était pas, pas le meilleur move, j'avais pas trop d'idées. J'avais pas d'armes à distance. Ok, tu les vois là les deux Ouais. Très bien joué l'arrière, très très, très on bien, bien on, va les... on va les fumer. Tiens, tu veux genre genre non, je veux l'argent. Non, les j'ai le dans le T'as fait un fait y super y taf, t'excuses même pas. Prends, prends leur argent, va Va prends, prends un quad s'il en reste un, répare le pneu. Te et va acheter un drone, pas à la station là où je suis allé, parce que c'est ce que j'ai fait, à un autre. Comme ça, tu stimules l'économie pour ESK et Naru. Moi, je m'occupe de gagner mon goulag. Ok, je t'ai pris autorisé toi. En fait. J'y ai, ai autorisé. Ok, j'ai une team de 3 Mais sur moi. Je les tente pas Tente-les, Laria. Tente-les. On a qu'une qu vie. Vas-y, montre-leur le grind. Montre-leur Laria si t'est, Laria. Combien de drones et tout Je peux pas, en vrai c'est impossible. Mais euh... tu flippes des drones, c'est un truc de ouf, hein! Bah, je suis tout seul, je suis une T'as des mais... moyens si jamais j'en avais pris plein! Je crois que je flippe, mais. Ok, on va aller Ils ici. Ils ont trop, trop l'info, quoi! ça fait que bugger, ça Ouais, c'est un peu compliqué, mais... Je reviens à l'arrière. Même si y'a le drone, tu veux qu'on se les tente à deux? Je vais essayer, là. Allez, allez, allez. Vas-y, suis-moi. Euh... Tu me dis si tu veux que je slow. T'es où l'arrière? T'es où? T'es où? T'es ils, étaient vers là, hein, ils vont arriver, hein. J'arrive l'arrière, j'arrive. Marc Putain, fais chier. En enfin, fait, je, je vais prendre mes armes. Je vais prendre mes armes avant. Et j'arrive. Y'a un mec au sniper sur moi. Non, t'es trop. On est trop lent. J'en ai fini, hein. Bravo. Là, je recule là. un peu, je recule un peu. J'ai derrière. T'es même pas morte Non, non, non. T'es trop forte. Bien joué. Vous avez un Où Alexis ou L'arrière elle, elle va en acheter un tout à l'heure J'ai pris une balle de snipe Oh ça me saoule. T'as une Autoréa non Ouais mais ils vont me push là Ils déjà fait le blague ou pas Je me suis autoré. et je Oh non vous allez pas me tuer les bots On va hein. aller vers le shop J'ai 7k hein, si jamais oh, C'est quoi ce bordel Non mais c'est une blague Je... Oh, chute, ouais. Ouais. Bah, je suis... Bah je suis bloqué dans hein, une maison où il y a des Et bots y a deuxième en haut. Oh non. Ah, a... ah, a... ah, il ouais, de ah, oui, je ouais. bornes, quand même. Ah j'essaie de monter sur toi Les fils de pute, ils sont arrivés pile quand je portais. Il est un terre. Et où Il me frappe, essaye de push dans ma frappe. Si tu peux. Je sais pas où elle Ok, j'en ai remis aucun. Je te mets, le... mets un drone. Vas-y, go les push ensemble. Comment ça push avant moi. Vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Les gars, sur moi, y a, y a quatre il y a 4 équipes. On est pas du territoire. Ouais, je me doute. Il en reste plus qu'un. Bien joué ça. Go taf. Il y a toujours pas de... Ah là bas tu l'as vu Ouais, il y en a deux. En trois secondes, je fais pas mon goulag en vrai. T'as des plaquettes Ouais, il y en a un sur toi. nous les gars, s'il vous plaît. Sur chaud, je pense, non Ou sur moi Non, non, non, c'est super dangereux. moi, Ok sur toi USK, t'as des armes, t'as un truc Non, sur... Sur qui Sur Alexis, là où j'ai mis le ping, a deux stuff. Le ping... Le ping de la balle Ouais, il y a deux stuff. Ah, en face, en face Ah, terre, Ouais, Nice, viens jouer Je sais. pas Dans votre dos Derrière moi. Touché. Il aurait de le confiant ou pas Je sais pas où il est le mec dans votre dos les gars. Ok, il vient de sauter là. Ok, ouais c'est bon, J'arrive à l'arrière Il est où, il est en hauteur ou pas Il vient de passer en bas là Ok T'as échoué avec toi avec vos Il doit être vers moi hein. Un actif. Vers toi En fait il était là, il m'a lancé une grue, il a avancé Là c'est hein. moi Il a oh, joué ouais, d'un ouais. monstre T'as vu le Maxime 34 000 Fils de pute, c'est comme ça que tu sais NON On reste, on reste, reste, vite, vite, vite, vite, vite, Désolé. Il y, okay, y, y, y, okay, y, y, y a une team de français sur moi et ils sont horribles. Viens là où je suis. Là. Attends, je vais regarder d'abord si il y a un staff encore. Il y a un stuff à ramasser Peut-être. Ouais, ici, euh, Ouais, c'est pas fou, mais c'est déjà ça. Il y a une autoréa. Là, il y a, il y a deux stuff ici. Viens sur moi. Où ça Où ça, ouais, ouais. ça euh, Là, là, sur le ping, à côté du parking, il y a, il y a deux cadavres. Dans le gaz, là couple, hein, Non, ouais, okay, justice, okay. tu où t'es Où t'es, Ah, Et de l'autre côté de la voiture aussi. Non, ah, t'es un kit d'autoréen. Drone sur nous, les gars. Ouais, il un drone. Putain, ça pue du cul, ça. Eh, go avancer. Est-ce que j'irais pas chercher le camion à droite pour la rota, peut-être hein Go, passer par la droite. Complètement. À droite. Euh, il ah, y a Zark. Zark quoi, électrique Venez à droite, venez à droite. Les quatre, hein. Là faut qu'on joue ensemble, on a plus de ouais. des goulags, on doit jouer stack 21h12 Ok, ça roule, je suis chaud Il si, y a un mec Et qui a respawn vers le camion Il y a un mec ici, il y a deux mecs On va pouvoir les dessus après Ouais, deux mecs ouais Ils spawnent dans les tentes, ils spawnent devant alors, nous ouais, go, go les fumées, je, je passe en camion Ou alors allez-y, c'est vous Ouais, Allez-y, c'est Lolo les gars Avance derrière ah, J'ai envoyé une frappe pour avancer enfin, Ça va faire les rats dans les tentes là si j'aime pas ça non, moi. Moi. Un mort okay. Bien wesh Whip Il y a du stealth ici, il y a une vasenec vas ici c'est bien Si vous voulez vous Tiens, euh, Alex, il prend ça. Trace, là, trace. Venez vite Allez, bougez-vous le cul ah, J'ai pas pu prendre l'autorèse Les sacoches, je sais pas. Dans cette game, j'ai pas le droit de les prendre. Le j'ai pas pu prendre l'autorèse du coup. Euh, technique, si tu veux la ramasser, Alex. J'ai même pas tu... de balle non ouais. plus. Est-ce qu'on aurait pu acheter un drone au shop avant Chote, t'as de l'argent ou pas Moi, j'ai vite il ah, ah, y Y'a hein. les colis et tout. Ça fait smite. En vrai, go, go, j'ai un drone, ça va le coup. Passez-moi de l'argent alors, dans ce cas-là, qu'il se perd perdu du temps. Y'a un mec qui parle pas loin. Hein. Y'a des mecs, y'a des mecs, y'a des mecs. Deux, deux, deux qui parlent. De là, on vient, de là, ah, on vient. Je prends la couverture avec le camion. Derrière nous, derrière nous aussi. Je prends celui, Je celui derrière. La ligne, là, ouais. Je prends celui derrière. moi, c'est moi. On a mis des dans la Oh, pôles. mais allô. J'y vais, j'y vais. Non, non, non, les gars. GG. Bien joué. J'ai sur toi, Chou, y'a du monde encore Faut que je me loot, les gars, s'il vous plaît. Y'a deux mecs. Vais... Y'a des mecs sur la droite. <rire> je suis rien derrière. Ah, mais j'ai pas le temps de prendre des balles et tout, je me retrouve mal. Ça va sur toi, Chou, euh, c'est bon Y'a deux mecs qui courent, je leur cours après. Je, je sais pas trop où ils sont, mais je, je trace. J'ai pas la clé. La clé. On s'en fout de la clé, ça sert rien. On a ah. oui. bon. Essaye peut-être de nous attendre, en ouais, chaud. show tu le sens. Ouais, si tu veux. Y'a des balles derrière, OSK, s'il te plaît. Attends, tu vas me Y'en a, il y en a. Eh il y en a. Ouais, tiens. C'est bon, c'est Je, bon. Je les ai repérés. J'ai des masques aussi. Vas-y, go sur champ. En vrai, tu peux les jouer, mais garde une position oh, saine. Donc... Non, c'est ici. J'ai mis une frappe sur lui. Celui qui nous snipe là en face. Non, c'était lui. Ok. Euh. J'ai mis une frappe, hein. Je suis vraiment en fond... Enfin, si. Qui c'est qui vous amènera pas hein. C'est moi, j'étais obligé à en ensuite... Elle, elle est où la voiture Vous êtes pas venu avec la voiture Il n'a plus ah, les il voiture. Ils courent, ils Il court, il court. Il serait enfui les hein. gars. Il serait enfuis. C'est des rats, hein. donc ils jouent comme des rats. C'est sûr qu'il n'y en a pas un dans le bac ou... T'en as vu combien Là, allongé dans le contrebas. Quasiment crack, J'ai que des perles. gauche aussi. La terre à gauche. Ils en ont pas marre de fuir hein. là Il est derrière la tente, de euh, de Je suis et et Je suis pas de téléphone en arrière. On n'arrive pas à faire euh, genre il est des merde, hein. non, est, putain de merde. Elle est bien cette game, Sûrement il y avait un mec qui serrait sa fraise je crois. Je, je, je, je. Il me semble que j'ai déjà acheté. Oui, il y a un rat dans le coin. C'est Le mec que t'as vu courir L'arrière, rappelle-moi. Est-ce que j'ai déjà acheté un drone à celle-ci J'arrive pas à me souvenir si c'est cette game ou si une autre. Alors, si c'est cette game là. Oh putain, à ma droite, à ma droite Vers l'hangar okay. Deux, deux, deux, deux, deux Ok, vas-y, go Faut fais tout ça, t'es sûr Il y a trop... il, oh, Encore un sniper, j'en peux plus, ça me... Y'a peut-être un mec qui va me push sur la gauche. Hein. Il y a un autre. Essaye de push, push l'arrière en même temps au moins. Hein. J'arrive. Sur la gauche. Toi tu dois rester avec nous, ouais. J'arrive. Ouais j'arrive, j'arrive moi. Sur moi. Je un peu. Il est passé au dessus, passé -dessus. juste au dessus. Putain. Non, non c'est bon. Peut-être pas avoir le trade si jamais équipe, je meurs L'équipe L'équipe venez avec moi direction sud Logiquement c'est là es que conscience. vont arriver les prochaines équipes T'es tout seul hein, je... Je, je sais Je pense qu'on devrait rester beaucoup plus ensemble Je sais que tu envoies des kills mais le top 1 genre il est largement plus worse qu'un Vas-y tu quoi j'arrête de Ok Ok ESK il y, y a une full team là, je vous attends pour Deux, les attaquer derrière, de derrière. C'est de pas grave on, est, on ignore. Plein pas les ignore J'ai plus de plaque en plus Il y a une full team dans ce bâtiment là, je vous attends tous avant d'attaquer dans ce cas-là Il y a plus de plaque Non si tu peux, Tiens, viens sur moi Merci Ça court en open de partout il y a, il y a Je pense qu'on euh... peut les jouer ou tu devrais qu'on va attendre Moi à mon avis on devrait les jouer, clear notre back et avancer tranquillement avec la zone Un down Bien joué l'aria. super travail au je suis soutiens, campagne. je suis là. Il me ah, en fait... c'est horrible. Je rentre dans le, dans le bâtiment. Ouais, ouais, rentre dans, dans le, le bâtiment. bâtiment. Suis, as le trade je suis avec toi, je suis avec toi, ah, je suis je avec toi. J'ai une para. Je sais pas où je peux. Peut-être la caler tout en haut là. C'est parti J'ai pas personne. personne. Vas-y, vas-y, regarde, on clear, on clear le sud, on clear le sud. Ça a l'air bon. Il y a beaucoup de gens qui courent comme des merdes. Euh, voiture, elle, voiture, voiture, voiture, là, voiture à droite. Voiture on coupe la route. À... Vous une Vous au cas où. Il va mort. Il Je vais, mets une je vais. Je reviens je je pense. vais, on va passer sur la droite pour la prochaine zone. ES, il y a plein de kills. Fais-moi confiance. Clear ce Aidez-moi à clear ce putain de sud. Il y a. T'imagines pas, il y a 15-20 personnes là. J'ai peur qu'on soit bloqué. C'est que niveau zone, on peut se faire Vas-y, Fais-moi confiance. C'est pas pour rester ensemble. Il y a un mec dans la. Sur la colline, on gauche, à gauche, à gauche. gauche, à gauche, Bien ES, oui. c'est un terrain de tir là pour ton IMES Je, je m'attaque à lui frérot, je m'attaque à lui, il est crack, tu peux le finir s'il te plaît A gauche, à gauche à ah, gauche je, mais... je mets une frappe vers lui. Ils m'ont détruit j'ai un HP plus si jamais Nice je finis je finis je finis On est fini on les finit. c'est du free kill c'est du... Encore un tombé Allez Naruto Luffy, t'es. C'était un strabisme pas. ou quoi Allez, la yes. la tête. Allez Clavis, Encore un, l'arrière tu, tu l'as vu. Alexis ouais quelqu'un des plaques j'en ai vraiment mon ref moi mon ref, ouais, moi, mon zéro, ref. Zéro. Toi, tiens c'est par terre c'est par terre naruto lefi tu, tu ramasses la boîte la boîte euh, blanche oh, bordel. je suis là la, je l'arrière je suis avec toi je suis avec toi je monte je monte je monte je prends de la hauteur je prends, je prends ta ligne je reste lent ils sont déjà passés ils sont... merde ils sont déjà passés l'arrière sont... en face en face en face frappe je... de précision frappe de précision Tournez à droite le vert tourne à droite USK es ce qu dans le bas sur moi les gars Viens, n'y va pas ouais, Laria viens, viens ici Sur moi, sur moi Ils sont encore là. Viens ici, venez avec moi Allez oui. s'il vous plaît Oh là là on, on prend la hauteur, on prend la hauteur, on joue, on joue ensemble, je suis avec toi Laria Je veux bien venir mais ouais, merci. Je vais lâcher la boîte de mun les gars. Là, ce, ce qu'on qu fait, vas-y, très bien. Ouais, Quelqu'un a une boîte de mun, J'ai plus de balles lourdes. Je, je mets, je mets. Nice. <rire> ok, alors, l'équipe. On clear le sud-ouest, et après, on avance tranquillement en servant du head glitch de e nord-ouest. Hein hein et on a okay. gagné. D'accord C'est une victoire facile. Allez, go. Il y, y a une autoria dans le sac, ici. Si. On voit tous. c'est des plaques. Tout en haut de la montagne, on peut être laser, hein. je crois que c'est un mec. Où ça Là. Non, faites attention, faites attention. Alors, oublie, toucher, oubliez toucher, pas, toucher, à gauche, il y a une équipe. N'oubliez pas, de à de gauche, de il y a une de équipe. De il de rush, de il rush, putain a ah, gauche, il y a une équipe. Contact. Regardez d'avoir contact à l'endroit des loin. Allez, go go go. Et, et on m'entend pas Non. j'entends rien. Hein. Je suis désolé. Okay, j'ai en... entendu. Venez hey, avec moi par la droite, par la droite. Venez. Nice. Bien joué. Allez. J'intercepte le parachute. Il a un HP. on, a... on est magnifique ici. Ok, on est dans la merde, avec Enfin euh, on, on est placé en zone mais tout au nord, sur la hauteur, il y a trois snipers, ok, okay. Oh peut-être. Peut-être que. Ils sont au milieu, ils vont s'arniquer. En vrai on, a, on est trop bien là. J'essaie de venir aider. Il y en a deux qui sont presque crack. En vrai je vais attendre qu'ils doivent descendre moi. Un ock, un ock, un cassé. C'est votre Donc, moment faire, sur le taf. Magnifique. Il y en a un qui, qui push à gauche je crois. Il y en a un qui est descendu sur la gauche. Oui là. On est... Allez, on est plus musclé qu'eux. On peut y arriver. Dern. Magnifique, magnifique. C'est ah, moi qui vais à droite. Il joue bien, il joue bien, il joue bien, il joue bien. Déjà placé à droite, déjà placé, dans, les... dans les plantes, dans les plantes. C'est un mec tout seul. J'ai besoin d'aide l'équipe. Je plus. Je, je remets une smoke, je remets une smoke, il est devant Après, moi, nord-est. Naruto, il est pour toi. Ouais. Ah. Est bon, a mort. Sur ma gauche À droite, à droite, euh, chaud. À droite, derrière toi, chaud, je crois. Ouais, c'est bon, il Allez, sale équipe Voilà Vas-y, allez. Allez, on, allez. Allez. on a le temps. On a le non, temps. Il y a un monde où c'est possible. Il y a un monde 12 -10. Il y a un monde où c'est possible Je peux la quitter Non Surtout pas Si si, fait le, j'ai fait le truc hein 24, 13, 12, 10 Mais je crois que c'est sur mon live non oh, C'est des bandes, ça passe je... Attends, euh, il va vouloir voir Voilà, ouais, ouais, Là on a joué ensemble, on était vraiment fort. Et on a fait pas mal de kills je trouve, c'est bien Oui Ah ouais, non, là c'est très très bien on passe l'animation, il est 21h24, C'est théoriquement on est bon, on est bon. Je pense, pense qu'on faut... juste... aura faut. Oui mais c'est oui. De... Mais... Leur leur mais elle est longue, attendez. Si on a le temps l'arrière. Euh... C'est bon peu... Ouvrir le classement. C'est bon, tu peux quitter. On non va à 4, ah, euh, Donc, ouais. à 4 est on peut faire comme là, mais euh, calmement. me dis pas calmement Laria. Il m'énerve ce bon tournoi. Non, je plaisante. Je plaisante. Allez, go go go. Je veux pas un mec à droite. Il y a la prime. Je, vois je reste en par un peu. Il y a au moins deux points. Il y a, Il y a au moins deux, deux équipes. Il y a ça un mec ici. Il faut fight lui là en premier, je pense. Y'a un mec sur toi non, l'arrière Attends, Alors, il vais ramasser l'arrière. Je suis à l'intérieur, je suis à l'intérieur. Non, c'est bon. Okay. Je t'en prends une. Vas-y, je t'en prie. La prime est d'être prise, des direction, des ouest. direction ouest, direction ouest, direction ouest. Ça crosse la route, je ne tire pas. Ah. Sur moi, dans le dôme. Les moi, vers moi les gars. Deux, <coughs> deux, deux, deux. De, de, de. Aidez-moi, aidez-moi, direction ouest, sur moi. J'ai donné l'info, hein. J'ai vu le tien Alexis. J'arrive sur le Trop tard, je suis mort. Il, y a... Il en reste un. Putain. Viens avec moi, Alexis. Je suis mort, suis être... euh, Dans le bâtiment, Alexis. Allez, mon S. Vas-y, go ensemble. On prend celui de gauche d'abord. Dans celui-là, le... dans celui-là. Il est droit. droite, ouais. Mort. Non, je vais juste prendre ces placounettes. En speed. Oh. Okay, Au Maroc oh, désolé, sans en l'outant. Tu veux m'aider Je me plaque et je Merci frérot, bien. Bien joué yes. Yes. Ai pas tuer, hein, Frappe de mortier ici, si, j'en ai déjà une. Vas-y, je prends. Je prends l'intrême. Ping là, s'il te plaît. C'est t'as le temps. C'est Laisse-le-moi, Maroc, s'il te plaît. Laisse-le-moi, gros. Merci, frérot. Bonne soirée. <rire> <rire> ok, vas-y, go remonter sur la carte. Oh, oh, le Marocain là, ouais, il va. Il m'a aidé te de te ouf. J'arrive. Je ne pas comment si tu es chaud. Il y a ça contre sur moi, aussi tu Je sais exactement ce que tu penses. Oui. tu je... si me connais trop, ça, ça me saoule. Il y va quand même. Mais <rire> attends-moi au moins. Rien en dessous. T'as une info euh, Je peux t'assurer, je peux t'assurer, c'est super t utile ce que sur je vous dis. Un HP, un HP, il saute. Oh putain, je suis une mamie. J'arrive. Il passe là. Là. Je suis descendu. Vous avez commencé, à, vous avez avancé non ouais, On n'a ouais, pas tiré sur le même. Il a Il est là. C'est pas le c'est pas le même C'est pas le même C'est bon, c'est pas le même C'est bon, c'est le même poseur tu veux une deuxième Alors, tu l'aimes bien mon vlog bon finalement Ouais, mais est-ce que t'as es attendu au gros En temps normal, j'aurais pas attendu <rire> Est-ce que quelqu'un déballe derrière pour moi J'en ai plus du tout le temps Ouais, tiens, tiens, vas-y T'as sacoche euh... Sacoche, ça sacoche ça euh... Ouais, t'inquiète, t'inquiète L'équipe, on va sur la prime, ouais. on, on déroule Ouais, euh, j'arrive pas à la voir, elle est dans le sol Oh Est-ce qu'on peut elle me... Bouge, elle bouge pas celle-là, ici -ce Ah ouais, bah c'est celle-là que. C'est quelqu'un qui sera avec, hein. avec moi ou... C'est de ah, bon, un bon. peu T'as ouais, bon. dit quoi, l'arrière Ok, encore... Allez, remontez, remontez, remontez Tu m'en prends un drone potes. Ouais, j'en ai pas tout de suite Ici, là, ça pas pas J'ai bien. Vas-y, mets le drone. Ok, c'est mis. Son mate est là-bas. Ok, il y en a un à droite. Putain, mais monte. Euh. Il s'est relevé ce chien. chien. Moi, j'ai ouais, à, à, à, à, à gauche, j'ai à gauche. J'arrive sur toi, Ouais, ouais, j'en occupe. Vas-y, OS4, tu l'éclates. Votre équipe a l'air de sécuriser. J'ai besoin d'aide, hein, l'équipe. J'arrive, j'arrive, chaud. J'arrive, chaud. Je vous ai attendu, mais. Non, mais non Ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit, l'équipe. Ouais Il me l'a fini, mais... Ouais, J'avais 17 balles, sa grand-mère. Il, il, il y a le gland. Le, Attends, le gland, il est, il est vers où Ce serait énorme qu'on fasse le gland. Je vais, je vais essayer de le sécuriser pour vous. Tu viens avec toi, chaud non Laria, Tu vas faire autre chose, toi, avec ESK. Ah. Partez, te, partez tous les deux. Va chercher la prime, à hein, Laquelle La prime. Soit vous cherchez la prime, ESK, tu euh, Re, Re, ESK soit, tu, soit tu viens faire le gland, vous venez tous faire le gland, soit tu, vous, faites la, vous faites la prime. Qu'est-ce que ah. tu penses euh, La prime, elle est loin, c'est toi qui te l'a Le gland, il vient d'être il, il vient d'être rouge. Le gland est rouge. J'arrive dans rien, je vais descendre. Après, c'est chaud, je suis dans la ville. Ah, il était mort. Euh, Vas-y, je te je te rien. Ah, tu, tu vaux pas un drone, Alexis. Je joue bien plus que ça, mon petit poulet. Oh non. J'ai oh, full, full team sur moi. J'ai besoin de son. Drone ennemi actif. Oh, ce que je joue Je ça Je vais, ça. Ils sont sur, les Show, je vais un sur toi. On se joue par ici, rien. Je joue bien. C'est pas un bon ping. Hein. Je t'achète un drone, chou. Aide-moi Alex, aide-moi Ouais, Vas-y, rebaille le Je reste, je reste, je reste. Je te... vas, -y, vas -y, ah. bien joué Alexis. Merci à Laria. Bien joué Alexis, c'est super ça. Y'a y a un mec qui va... Il est en train de te Dis-moi si tu as besoin mon ref. Dis-moi, euh, dis je suis je... avec toi. Merci. Parle-moi Alex. Je suis mort, si. je suis mort, je suis mort. Et là, il se plaque. Ils peuvent revenir vers nous. Je suis désolé, il a mis 800 ans à donner l'info. Là, je suis à côté. Attends, est-ce que je me suis perdu dans le bat Putain. Ouais, je me suis barré. Je sais pas trop ce qu'il fait. Je pense qu'il doit être sur le top en fait. Au-dessus du shop. J'aime pas du tout ce temps-là. d'aller vers Chaud, mais. Ouais. C'est moi, idée C'est quoi Ouais, c'est faut... un arme, un... je pas. pense. Il faut vraiment qu'on s'en alors, alors là, il y a deux équipes sur moi. J'essaie juste de trouver une arme pour m'en sortir et je viens vers vous. Oui, c'est mon ça. unique mission. Ah, ah, là. Là. Non, ah, c'est pas pour... Mais j'ai pris une balle à travers le mur de droite là. On fait vite fait la station en vrai, SK, en gros. Je suis désolé. Oui. Je pas pourquoi il a tout retourné en fait. C'est parce que je voulais sauver Alexis et que j'en avais knock, j'en avais knock 2 et fini 1, et il en restait plus qu'un. Genre euh... donc je pensais que c'était bon, tu vois. Sauf qu'il y a une autre équipe qui nous a tiré dessus. De... là c'est ma faute. Enfin je vais je vais calmer mon jeu, je vais suivre. C'est pas grave. Ça maintenant. Attends, j'ai des casses en sur moi. Je sais pas une rien. Il prend le saut gauche pour quelqu'un euh... Oh, c'est quoi ça. la oh. d'aller vers la prime à ta gauche. Moi, si je prends la voiture, je vais essayer de rester. Attends, ouais, viens, on y va à deux, on peut rester deux. C'était ouais, des... ouais, des... des... ouais, des... des... des... de l'eau l'arrière. Je suis trop peur je croyais qu'il y avait une explosion sur moi. Est-ce que je... je vais rester que toi hein. Je vais pas partir tout seul. ES ouais, ouais, Je vais aller safe ici. On prend la prime et on va. Ah non, on va rester Non non j'ai pas là-bas Est-ce que moi, je, je pourrais tomber là-dessus oh, pour te la prendre hein ce que c'est les potes, c'est des méchants ah, Je sais pas Méchants ou bot C'est des bots, c'est des bots Mais je sais pas ils là hein. oh, Vas-y arrête toi là Ignore le un tout droit Euh juste, vu que c'est toi qui as envie US Je tombe sur la prime Ou sur vous Euh... En vrai là tu peux trouver sur la prime hein. ça, On rejoint là-bas Bien reçu Arrivé, pas. Mais les bots vont péter la bagnole ou c'est tout cool. Non non de passer par les Enfin, ils sont trop chiants les bots C'est vraiment le bon jeu, jeu une sur le jeu Merde. Oh la prime à a la... entrevue. Ouais on va pouvoir la wait la prime il faut juste qu'on se trouve une arme Alex Ouais bah tout a été fait ici en plus Tout, tout a, a été, fait fait été fait, ici à l'arrière Essaye de monter Ça tient on a zéro arme avec Alexis, tout a été fait de notre côté. Là Ouais j'en ai vu un. Je sais pas comment on monte le que... Putain. Il est peut-être descendu en dessous. Essaye de je check le dessous. C'est bon, j'arrive. Il est pas sur toi Fais gaffe il doit être pas loin. Hein. Ouais, J'ai peur qu'il qu fasse un corps mais ah, en fait. En toi, hein. Il court vers le shop, non C'est un gars tout seul ou une équipe je le sens. Attends. Sur moi. Ok. Deux. Au-dessus Non. Nice, viens zoomer. Oh putain Oh Ah je... je touchais, touchais Y'a pas une autre entrée là En bas, ils sont en bas. Ils étaient là. La Tu les as joués Ah ouais Ça m'a touché, ça m'a va touché, vas-y, vas-y, vas-y. Ils sont partis à droite. Ah, il nous attend. Ah, bah c'est Dis-moi où il est, dis-moi où il est, file l'info. On Bien joué. On arrive, Alexis. C'est possible. Bien joué. C'est bien ce que t'as fait, justement. C'est ça qu'il faut. Par contre, en fait, je savais même pas que t'allais poche. Je savais même pas que t'étais là. Je marchais tranquillement et c'était deux. On repart. Allez, on repart, on repart on part. Allez, l'équipe. Vas-y, partez avec l'autre voiture, m'attendez pas, je vais essayer d'acheter un drone en dessous. Ok, vas, yes. c'est drôle, c'est drôle. C'est mon voiture, c'est toi. Je peux venir avec vous Non, je vais attendre le SK, moi je reste avec eux, SK. Dépêche-toi, okay, viens, viens, viens, viens avec moi, on lui laisse, euh, je lui laisse Naruto. Ah, tu veux traîner avec SK euh, comme ça Est-ce qu'il est y a vraiment qui va ton argent En euh, temps. Hum euh, prends la voiture, prends la jeep et avance là, on peut qu'elle soit en zone. Allez en haut, la jeep. Euh j'ai donné des noms. Euh, je, je pense qu'il y a une... campeurs. Une... Comment Il y avait des campeurs ici qu'on a été avec chez SK. Mais vraiment. File-moi ton argent. Ok j'arrive. Tu, tu vas me couvrir On va acheter un drone pour l'équipe. J'en ouais, ai un. T'as un drone Ouais j'en ai un. Ah mais clac, clac clac, tu vas conduire. Tu peux le mettre s'il te plaît parce ouais, Merci. Putain. Ah ok, on reprend, on reprend la voiture. Non, je vas pas tout Ok, pense sont oh, C'était passé par le bon endroit là ah, <rire> 2v4 l'arrière Fais gaffe j'ai du retard ouais. troll là C'est vraiment. Comment qu'est-ce qu'il se passe J'ai du retard, j'ai du retard chaud Non ah, il y a quelqu'un qui a dit que ça trollait j'ai pas compris Putain. Est-ce que vous pouvez nous dire où il y a des Putain j'ai un se oh, battre là, exactement, ils sont 4 On va il y a personne 3-4. Je un drone. Un de Bien sûr. Attention l'arrière, ils sont extrêmement stables. Un sniper ouais j'ai vu, j'ai vu. Tu vas te drop, oh, non, drop, drop, attends pas. Ils sont vraiment tous sur nous, vous avez un bon bait là. Allô ah John Il où Il What the fuck? Ok. Autores pour quelqu'un, tenez. Ici. J'ai une boîte de mine, hein, donc faites-vous plaisir. Euh, deux autores ici aussi. Il, y a, il y a une autre encore sur moi. Vas-y, mettez tout dans ma voiture, je pense. On y va à 4. Ah oui. J'arrive, j'arrive, excusez-moi pour le retard. C'est moi qui ai mis 200 ans à looter. Désolé, désolé, désolé, désolé. désolé. J'arrive. On sait qu'on aura le temps de. Oui, l'arrière. Ouais, tu penses Oui. Le temps de quoi Pour la dernière Oui, l'arrière. Ok, ok. Donc tous les cas, on va donner le max. Oui, je en Ah, mais t'es stressé Je le ressens Je suis pas stressé, franchement, je te jure que je suis bien. Bon, alors c'est bien là. Tant qu'on joue 65 je me retrouve pas en position avec quatre Il y a team, team, team au-dessus. Je pense que c'est une team The Slayer ES au lieu de l'orchestre. Je passe un peu dessus sur le côté, je passe un peu aussi. Non, non, non, on est ce qu'il faut, justement, on doit les buter. Oh merde! Tu c'est qui conduit C'est moi, c'est moi, c'est moi, t'inquiète. Ok, je, je suis avec toi. Hein. Vous avez pas droppé? Je savais pas exactement où vous étaient. Ok, Et ils sont en train de se fight. T'as un ping, théorique? Là sur je moi veux. là. Moi je t'ai pour l'écraser, je pars aussi. J'en ai confirmé un. Hein J'arrive pas. Là normalement ils sont tous en train de tirer dessus. Ils pas l'écraser. Il est low, chaud. Sur moi, sur moi, à la fenêtre. Fais gaffe, il va piquer au-dessus de moi, chaud. Peut-être pas. derrière moi. J'ai 1 HP. Je me soigne, Laria. Je suis pas si mal. Où ça A la fenêtre, Laria euh, Ouais, je monte par en haut. Étage ou pas Étage, étage, étage. Ouais. fenêtre. Je te mets de la grenade. Un mort Allez, Laria, t'es un monstre. T'es un monstre, Laria. Montre-leur. J'ai pas l'info, j'ai pas l'info sur l'autre. aurait peut-être dû l'interroger. C'est bien, Laria, c'est bien. Bien joué. Super, bien joué. J'ai vu dans le shop, je sais pas si je peux. L'équipe, on, on, on a un loadout ici. Ça intéresse des gens Ouais, ouais, ouais, je vais le. J'ai un loadout, de... j'essaie d'acheter un drone. Vous n'avez pas un rave des drones Est-ce que vous avez des munitions de AK Une boîte de munitions. Mine... Euh, tiens toi, toi c'est le chien. Tiens, tiens, tiens, non, je vais acheter deux stacks. ES, tu peux tenter. Ouais, quoi, tu, tu le fais déjà. Y'a un mec derrière toi, derrière toi Y'avait un rat T'as un drone, ES non, je il n'y en a pas. Il y, a y a pas euh... en a pas sur le drop. L'équipe, est-ce que ça vous dérange si on va chercher le loadout juste en bas oui, Je viens avec, avec toi, ouais, ouais. je, je vais avec toi. Moi, c'est. J'ai un peu. Attention, une escouade ennemie vous traque. Pour rien. Trois. Il y a un drone. J'aime pas trop ce open field et en plus je suis orange. Hein. Mmh. Il y a des mecs a pas de loin. On va arriver sur la ville. c'était où les shops On se pas derrière. En... Go prendre la hauteur derrière, sur les ba... derrière. Je suis passé. Euh... Ils devaient être sur l'observatoire, non Bizarre parce qu'ils ont claqué le drone, mais on, on pouvait pas en acheter là-bas. Ah euh... oui, tranquille l'équipe, tranquille. Je vais prendre masse plaque en vrai. On la, gagne, celle -là. Prendre... on la gagne celle-là, on la est... gagne. On n'est pas pressé. Ça tire, hein Ah non. Bien, un peu. peu si on est pressé, mais pas tant que ça. Ouais, elle fait... Ça tire de côté de je... la montagne. je pense que ce serait une, une sage idée de retourner à l'observatoire, sachant que les, les, les zones vont fusionner à droite de l'observatoire, il faut qu'on remonte. Ça, ça tire, non C'est ce Avant qu'on qu se fasse bloquer les rotations. C'est. Euh, J'ai mon grand-père qui joue au jeu et il, il a une palombière et il tire à la palombe des fois. Tu Je m'attendais à ces conneries, enfin une connerie Et Il oui, c'est des balles perdues Le là. Mon père, vois. rêve. Allez, viens, viens, viens. Allez, vole l'arrière. On devrait peut-être filer un peu d'astuce à Alexis, non? Je pense vraiment que c'est Alexis <rire> qui va être C'est vraiment désespéré. Non. En plus, l'agent, c'est qu'à un cage, c'est vraiment pas ma game. Putain, ouais. Il y avait encore un rat hein, là-dedans, je sais pas où il est exactement. Ah, je mais... Encore, mais je suis pas sûr. Moi aussi je l'ai pas fait, je crois pas. Moi je l'ai fait. Complètement fait. fait et refait. Je, je cherche partout. Mais c'est une triple zone. Hein. Alors, on devrait pas acheter un droit Vous avez beaucoup non, de On, pas. Pas, on peut pas, on peut pas frérot. On fera tout à la fin les kills, j'en suis sûr, il y a les cinq c'est énorme. J'ai absolument rien vu, j'essaie de sur deux secondes voir ce qu'il y a de clear le plus safement possible. Euh non y a pas. J ai, j ai je vais rester avec comme moi. Je, je me demande de si la zone n'est pas vide. Si euh. Non, bah, on avait pris un trône non Et il y avait un rat derrière nous encore quand on n'avait pas fini. De la team qu'on a fight. Venez avec moi, on va clear tout ah, ce qui est ouest Elle repart en fait, putain Venez l'équipe, on va clear tout ce qui est ouest, c'est pas grave, c'est pas okay, grave se Et après ça se rassemblera quand... En fait quand elles vont se rassembler Ça se rassemblera là où on est déjà Donc on est max, on est power pose Mais on doit correctement ah, clear tout ce, a, tout ce qu'on a à l'ouest et tout Ouais on perd du temps, on va se faire voler des kills Sud ouest même Perso je vois R Oh mais du coup on est lent. Comment tu peux voler toi Il n'a peut... pas le droit. Non. Là. On saute dessus mm -hmm. Non, non, surtout, une pas. Frappe mortier. Non. Une surtout frappe, pas. Non. Surtout pas. Rien, rien, rien, rien, rien. Ouais, non mais c'est rien. Je, on attend, de d'avoir un train, okay, tranquille. Toi, ouais. Attends, attendez de le punir. En plus on a la zone. Ok. La ouais voilà. Ça, ça je l'avais, je, je okay, cool. Ils sont en train d'arriver. Ils vont, arriver. ils vont, arriver. Ils, ils vont, ils vont ah, devoir venir. Vous, faites, faites, faites, vous discret. Oui, on peut, on peut l'allumer lui. Tranquille Laria, tranquille. Regarde, il est là. Allume si tu le Ici, ici, ici! GG. Mets la frappe maintenant, mets la frappe. Il est long lui. Je le vois pas. Non, je le vois pas. Je, je mets Focus avec eux, je m'occupe de votre back. Ouais, ouais. T'as eu un kill ou pas? Non, non, j'ai rien dans. Y'a un mec qui ne tire plus sur la droite. Ici Il y a un mec au sniper. Ici. Ça rota sur la droite. Regarde tu te fais snipe de la sur droite, le la... que ouais, Si je monte avec eux. Euh, on en a gratté un, c'est déjà très bien. Là, bah, montez, montez. Là, l'équipe. Hein, euh... L'équipe Il y en a un late. Je voulais pinguer. Ouais. Venez par ma tyrolienne, hein. elle est safe. C'est pour ça que je suis pas allé oh, frag avec vous. Il a un HP lui hein! Ici là! Je peux pas compter le reload non Bon positionnement Naruto! Même si ton pseudo chier, ton avis, pas vie, là. Ouais. Là est en train de le Là! Là-bas! Ça me fait chier de pas pouvoir les tuer, mais on doit pas perdre notre position! Pour, euh, pour une bande de rats! De ouf, je suis d'accord! Remarque? Attends! La position elle est plus ah trop allez, de viens, viens, en viens, fait viens, Be... On peut se permettre de descendre un peu Je veux plus rien quand le split Je sais pas, pas, pas de... les... avec les foins Ouais j'avoue que pas pignon Là, venez, ouais. venez ici l'équipe les, les... Ouais. Euh, Est-ce qu'il je mets okay. une boîte de mune sur mon chemin Il y en a qui va passer la route, il y en a qui va passer la route Ils il ont pas. vachement avancé Ils ont vachement avancé venez au, la... venez au camp, venez au camp, venez au camp Allez hop On arrive On clear, on clear le camp D'un retour, passe en plein milieu Clear le correctement Je passe par la gauche on clear les rotations. Ils prennent, ils prennent large, ils prennent large. Ils savent, ils savent qu'on est là. On va pas les chercher. On prend pas ce risque. C'est parfait. Cette zone là-bas est parfaite. On s'avance. Faites-moi confiance. Attends, t'es es hyper devant, je hein. vois. Je sais, toujours. Faites-moi confiance. On, on prend ce secteur. Ils ont pris une frappe de presse dans le bâtiment à ta gauche. Ouais, J'ai vu. Y a pas une balle ouais. de snipe dans notre dos, que C'est pas grave, pas... vous en faites pas, vous en faites pas, je suis safe Aidez-moi par contre Naruto arrête de reculer, viens m'aider, oh Les gars, contact Oh putain de merde ah. euh, Moi j'ai essayé de prendre la ligne que je pouvais là hein. Je savais pas qu'il y avait un contact. A gauche à gauche. À gauche, à gauche On, on garde notre position, bien. elle est fantastique A à gauche, il à y en a 4 J'en ai une autre 3 Ok, hein. le dernier mort. Non, non, non, il un mort Sniper ah, là, derrière c est, c est... Là, à ta gauche, à ta gauche, sur 30 GG l'us. Sniper Est Il vient de se foutre une frappe dessus je crois. Il, il push, il push, il push. Ah, Vous oui. savez ah, j ai, j ai ça. Je, je me fais allumer ma grand-mère C'est nord-est, c'est une team de tryhard ah, J'ai besoin de cover J'ai besoin de cover Hop, je croise à droite. Alexis, c'est à, à toi de faire la différence, mec. On t'en demande beaucoup, mais c'est à toi de le faire là. J'en ai tué J'en ai tué C'est déjà bien, c'est très très bien. Ouais, c est c est recule vers nous. Joli on travail. Te on l'allume. John. Bien nous, bien nous, bas. Vers où, ES mais, Maison, je sais pas. Maison, peut-être. Je bon. vois rien, chauffé gaffe. Là, là, là, il finit. Vers le mur. Il a eu ou pas je me fais allumer oh, ma grand-mère On passe par la gauche Rotation nord Rotation nord Rotation nord ensemble Je mets la smoke Rotation nord Faites-moi confiance Rotation nord Il y en a un qui va arriver sur vous À votre gauche les gars Fais le bunny, Fais l'astrée du bunny. Ah Le bunny c'est que je à notre gauche, à notre gauche. À Tranquille on a le temps on a le temps on a le temps ici J'ai ESK, J'ai, je, je m'en occupe oui. Je, je vous cover dans le connard. Hein. Je Allez qu'un okay, mec sur ce toit là. On n'avance pas plus. C'est notre maison. J'ai plus. J'ai plus. Go, go dans la baraque. On clear ça. On a le temps l'équipe. On a 20 secondes. Venez dans la maison. Venez dans la maison. Venez dans la maison. Là ici. On recharge nos armes. J'ai besoin de balles d'air. J'ai plus. J'ai plus qu'une plaque. Qui a quoi J'ai qu'une plaque. J'ai Qu'à 60 balles. J'ai plus qu'une plaque aussi. Ah j'ai une boîte. J'ai une boîte. Oh, nice. Voilà. Faut qu'on sorte Ok l'équipe Ok ouais. Regarde peur, la zone Regarde la zone mon frère à... Tranquille On essaie de viser cette ouais. maison tranquillement on, on perd pas la hauteur L'arrière revient. Ah ouais tranquille tranquille de Tranquille. la gauche J'ai peur la gauche, en fait Tranquille non. Tranquille Tranquille Je jouer les trail, On s'abandonne on... pas S'il y en a un qui tombe Il est revenge Allez hop On prend cette maison Je suis sûr qu'il y a des rats de fou là -même. C'est bon pour ça, on fait attention. J'ai une frappe de précision ouais, pour la faire. On attend, on se montre pas, on se montre pas. Si. Vas-y, ES, t'es le seul à décale. Prends le cul hein. Touché Je leur mets une frappe, bon bref. Ouais, j'allais faire cul moi. Viens à l'arrière, viens avec nous dans la baraque. Enfin, attends, attends, attends. Un knock. Nice. Yes. Viens à l'arrière. J'ai peur qu'il y ait un mec dans ce bat là, alors, à, à droite. Okay. Ah, si, il ouais. y a sûrement du monde. Mais t'inquiète. Attends un, bon... ah, un peu, peut-être un peu tôt. Il y a un mec là. On a la zone, on ne bouge pas, on ne bouge pas, on oui. n'avance pas. Oui. pas mais... C'est crack, c'est crack, c'est l'OHP je Dernière équipe, dernière équipe. À droite, non, là où Avec nos masques à gaz, on reprend la hauteur. On reprend la hauteur. Allez, go. Ensemble. Un crack, à terre. On leur laisse aucune chance. On se positionne à le glitch. Moi, je peux pas, je peux pas. je dois faire la diff. Vas-y, BS. Yes, no, Régale-toi. Nothing, On aide, on aide, on aide, ah. on aide. On laisse pas tout seul. On laisse pas tout seul le copain. Je la zone moi, chaud. Ouais, ça va être bien. Je dit c'est serré à gauche. C'est nice. Donc... fini Allez C'est bon. On a, on a le temps. A... Oui ah bon Quand on joue ensemble, on est trop bon. Vous êtes des monstres, les gars. Bien joué! Bravo! Ça, c'est mon équipe, ça! Ça, c'est la team Chouachin! Voilà. Bien joué, frérot! Mec, je suis, je suis le. Bien joué, SK! Gros travail d'IM, toi aussi, Laria! Bien joué, flips. Je flips! Euh... Moi, je suis le nez dans... Pour les rotations, je suis le nez dans la carte à la fin! Ouais, là, je pas, mec. Là, après, les... Ah, mec, je me casse la. Mec, des fois, il y a... y a des solutions, elles se ferment les unes après les autres, il y a tellement d'éléments qui se rajoutent! le classement, Attends, je dois le montrer, est bon. Hop. on est large, on est large.